La femme, honorée ce week-end par le mouvement de redressement national Morena. Elle a été magnifiée dans toute sa splendeur et encensée par le président de cette formation politique de l'opposition qui n'a pas taré des loges à l'occasion des retrouvailles avec la jante féminine de sa base politique dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Chers compagnons, aujourd'hui est un jour spécial, spécial pour la femme moreniste en particulier. Aujourd'hui, nous fêtons la femme en différé. C'est celle-là qui nous a porté dans le ventre pendant des mois, c'est celle-là qui nous a élevés, c'est celle-là qui nous a éduqués, c'est celle-là qui nous a soignés. La femme est la mère, la femme est la sœur, la femme est la femme. Comme pour joindre l'acte à la parole, Thierry Ondon Asumu a porté haut une autre femme au sein de son parti politique en qualité de coordinatrice des femmes du Mourena. Je vous installe dans vos fonctions de coordinatrice nationale des femmes du mouvement de redressement national Morena. Et vous levez. Et maintenant je vous envoie à l'exercice. Voici votre voilà. charme de présidente nationale voilà. des femmes. La désormais présidente de la coordination des femmes du Morena n'a pas caché sa joie et a, à l'occasion, affiché ses ambitions. Je suis très fière d'être installée en tant que responsable des femmes morenistes parce que quel est mon rôle C'est d'amener à connaître mon parti dans toutes les provinces du Gabon. Les départements, les villes, les communes, partout, que le Morena soit connu, partout. C'est ça la ma première mission dans le Morena. La femme est la solution à tout problème. Devant un grand homme se cache une grande femme. La femme est le socle de toute choses. Reste à cette femme et à ses troupes de travailler et ratisser large au profit du Morena.